Dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super, la patrouille galactique a réussi à localiser la position approximative du prisonnier en cavale Moro. C'est alors que le grand levaillant, Son Goku, se mit à la recherche du ki du prisonnier, mais ce dernier avait senti le ki d'un Goku terrifié par ce qu'il venait de ressentir. Et eh bien, bonjour à tous, c'est Sevenix et bienvenue dans le coin Dragon Ball. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour découvrir ce chapitre 44 de Dragon Ball Super. Bref, c'est parti Dragon Ball Super chapitre 44 Moro, le prisonnier en cavale. Le chapitre commence dans le vaisseau de la patrouille galactique. Sangoku est choqué par le ki de Moro. Il n'a pas une quantité phénoménale, ni bien même un ki divin, mais possède un ki terrifiant. Comme si un énorme groupe de personnes hurlait de douleur. Melus nous précise que Moro absorbe la force vitale des planètes pour la convertir en son propre pouvoir, son énergie est basée donc sur des âmes massacrées. Quelque part dans l'espace maintenant, nous retrouvons Moro dans un vaisseau avec un inconnu aux commandes. On apprend que les capacités magiques de Moro sont dans un état pathétique. De retour du côté de Goku et Vegeta, Goku se rend compte que Moro se dirige sur la nouvelle planète Namek. Le prisonnier useless kidnappé dans le chapitre précédent nous apprend qu'un détenu de la prison galactique est un ancien déserteur de l'armée de Freezer et aurait entendu parler des Dragon Ball sur la planète Namek. Il cherchait alors un homme fort pour l'aider à les collecter. Il a cherché il a trouvé le mec le plus fort de la prison, Moro. De retour du côté de Moro et donc du soldat de Freezer, on apprend qu'il y a plusieurs années de cela, alors qu'il allait mourir, il aurait reçu une petite pincée de magie qui lui aurait permis au final de se libérer de sa cage. Moro demande donc plus d'informations au soldat de Freezer sur les Dragon Ball afin qu'il puisse exaucer son vœu, qui est sûrement je pense de retrouver sa peine puissante. En tout cas, le soldat de Freezer nous évoque une promesse qu'aurait fait Moro d'accorder deux souhaits aux déserteurs de l'armée de Freezer. Le vaisseau de Moro arrive finalement sur Namek suivi de Goku et Vegeta qui utilisent le déplacement instantané pour arriver plus rapidement Moro reconnaît le ki de Son Goku et est heureux de voir l'énergie incroyable de Goku Les Namek évacués, Moro sort de son vaisseau, respire un bon coup depuis tout ce temps Il scanne les lieux et trouve un Namek qui s'était caché dans une maison Il utilise alors ses capacités magiques pour attirer le Namek et manger son âme Mais V... Vegeta attaque Moro pour libérer le petit Namek. Vegeta dit alors qu'il regrette ses actions du passé durant l'arc Namek et qu'il refuse qu'un Namek meure sous ses yeux à partir de maintenant. Il décide donc de s'occuper tout seul de Moro et se transforme en Super Saiyajin. De là, un combat éclate entre Vegeta et Moro dans lequel nous pouvons voir Moro utiliser sa magie, en tout cas ce qu'il reste de sa magie. Alors Vegeta passe donc en Super Saiyajin Goto. Hmm. S'unit les conneries, Moro retire sa cape et décide de montrer sa vraie magie à Vegeta et sur cette phrase, le chapitre 44 se finit. Alors donc, ce chapitre 44 de Dragon Ball Super est pour le moment le meilleur des trois chapitres du nouvel art. Bon, en même temps, il y en a eu que trois. On a eu beaucoup d'explications, que ce soit sur le qui de Moro composé d'un massacrées qui fait que Moro soit vivant depuis des millions d'années. Par conséquent, il a donc tué de nombreuses personnes, ce qui nous amène même à nous demander pourquoi personne ne s'est occupé de Moro. Bon, mis à part le Daikaioshin, enfin, même si en réalité, je pense que Beerus était juste en train de dormir, sinon il s'en aurait occupé. Ouais, je sais, je pose des questions et j'y réponds après, bienvenue dans le coin Dragon Ball. En parlant du Daikaioshin, c'est vraiment intéressant. De voir que malgré la présence de Goku et Vegeta, nous avons toujours besoin de Majin Buu pour battre Moro. Alors que, bon, Goku et Vegeta sont quand même loin d'être Kirin et Yamcha. Hein. Donc, ouais, je pense que Buu aura toujours un rôle important dans cet arc. Et ça, c'est vachement cool parce que tout ne tourne pas autour de seulement Goku et Vegeta. D'ailleurs, je pense que les événements durant l'arc Buu ont permis à Moro de s'enfuir de sa cage. Comme il nous le dit dans le chapitre, Moro aurait reçu une once de magie il y a quelques années donc il serait peut-être possible que ça ait un lien avec ce qui s'est passé durant larc bout Du coup on verra bien dans les prochains chapitres. En tout cas je trouve que Moro est un assez bon antagoniste pour le moment qui je pense pourrait plaire à de nombreuses personnes suite à un Jiren un peu vide pour certains. Moro est plutôt bien développé pour un début d'arc, je trouve qu'il transmet un côté maléfique et malsain vraiment plaisant qu'il manquait beaucoup à Dragon Ball Super, j'ai l'impression que Toyotaro reprend sur sa lancée de l'arc Zamasu avec ce tout nouvel arc, la preuve on assiste à une magnifique scène dans laquelle, enfin magnifique ça dépend, mais en tout cas dans cette scène Moro étrangle tout petit Namek Eska et bordel regardez-moi la main de Moro autour du cou d'un enfant, le mec il est prêt à décapiter wesh bordel, c'est ouf pour du Dragon Ball Super, au passage j'ai vraiment kiffé ce combat Vegeta contre Moro pour le coup on s'en veut enfin une évolution d'un personnage principal dans Dragon Ball, même si j'avoue que c'est très léger mais en tout cas ça reste très bon en revenant sur Namek Vegeta a un retour de conscience sur les actes horribles qu'il a commis et décide de ne plus jamais laisser un Namek mourir sous ses yeux après j'ai quand même peur que Vegeta serve une fois de plus de faire valoir dans les prochains chapitres d'ailleurs j'ai l'impression que dans ce chapitre le Goku enfantin a disparu et bordel ça c'est génial Il laisse sa place au chef d'équipe qu'on adorait tant dans larc bout en tout cas je trouve que la fin du chapitre est plutôt bien réussie. on découvre un Moro sans sa cape et qui est très maigre, bon, il fait sûrement le ramadan, hein. mais en tout cas, ça nous prouve bien que Moro aura sûrement une nouvelle forme après son vœu au Dragon Ball, logiquement. Je pressens en tout cas que sa forme sera méga stylée et que ce mec va mourir. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de la chaîne pour être au courant de plein de trucs cool. Hein. Et comme toujours, si t'as aimé, tu mets un j'aime, si t'as pas aimé, tu mets rien. N'hésite pas à t'abonner pour partager la vidéo. Bye!